Je suis Alexandre Crochet, donc euh, je viens de Castres de base. Euh, j'ai fait un bac scientifique et là je suis en deuxième année de, du DUT euh, Packaging, Emballage et Conditionnement. Donc euh, qu'on va plus communément appeler en fait PEC. Mais vu que ce PEC ne vous parle pas, on va plus utiliser Packaging, Emballage et Conditionnement. J'ai 20 ans et du coup, oui, je suis en deuxième année. Pourquoi j'ai choisi un UBT Déjà, c'est très simple parce que l'UBT, en fait, on est formé et vraiment les professeurs sont à l'écoute. Parce que le problème, c'est si j'étais allé en licence, c'est-à-dire à, à Toulouse ou je ne sais pas où, euh, vu que c'est dans des amphis, etc., c'est plus des cours magistraux, donc c'est très compliqué de suivre. Ici, on a vraiment les profs qui sont disponibles. Pourquoi j'ai choisi l'UT euh, de Castres Parce que Castres, déjà, au début, moi, j'habitais à Castres, proximité. Mais aussi parce que Castres, il faut savoir que c'est une, une, une ville à taille humaine, à échelle humaine, vraiment. Et c'est ça qui est important. Pourquoi j'ai pris Packaging en lui-même Parce que euh, moi, du coup, je voulais vraiment inventer quelque chose de scientifique. Donc j'ai regardé euh, sur Onistap, etc. Euh, qu'est-ce qu'il y avait et j'ai vu qu'il y avait euh, le packaging, emballage et conditionnement qui pouvait m'intéresser. Euh, mon père, lui, qui euh, était en maintenance, connaissait d'ailleurs ces UIT-là. Euh, ces du coup, il m'a dit euh, ça, ça peut être intéressant. J'ai regardé, ici j'ai postulé pour chimie et packaging et finalement j'ai choisi packaging, qui me, packaging, emballage et conditionnement, qui me euh, plaisait plus finalement parce que j'étais allé aux portes ouvertes, etc. Et que j'ai vu vraiment ce qu'ils qu faisaient et c'était très intéressant. Donc moi, qu'est-ce que je veux faire plus tard euh, Plus tard, moi, je vais faire soit faire une école d'ingénieur, soit faire euh, une, euh, un master, parce que pour moi, c'est important de faire beaucoup d'années d'études. Et en plus, vu que le DUT va passer en trois ans euh, bientôt, euh, c'est important parfois d'avoir plus d'études que trois ans, même si trois ans, c'est très bien. On peut commencer à travailler, etc. Les entreprises prennent vraiment. Euh, donc moi, j'ai choisi euh, le cursus poursuite d'études, parce qu'il y a deux cursus. Il y a insertion professionnelle et poursuite d'études. Poursuite d'études, c'est pour ceux comme moi qui veulent par exemple faire un master ou une école d'ingénieur. Et insertion professionnelle, c'est ceux qui veulent faire une licence pro et s'insérer dans le monde du travail juste après. Donc moi, j'aimerais bien du coup faire une école d'ingénieur. Donc il y a une école d'ingénieur qui m'intéresse à Reims. Celle-ci est dédiée vraiment au packaging en lui-même. Et une école qui m'intéresse qui sur le Havre. Donc là, c'est une école d'ingénieur en logistique. Parce qu'il faut savoir qu'en en, en packaging, en base et conditionnement, il y a trois axes. Donc le premier... C'est euh, la conception, ensuite la logistique, puis la qualité. Donc c'est vraiment sur les deux axes logistique et conception que moi, je suis plus intéressé. Car en conception, il y a une licence qui est à EZEPAC. Donc c'est une, euh, une école qui elle s'occupe vraiment de la conception, qui ensuite euh, mène vers un master en conception.